Dans Romains 14, la partie du chapitre sur laquelle je voudrais me concentrer est la première partie du chapitre. Vraiment, tout ce chapitre traite du sujet des disputes douteuses. Les disputes douteuses sont des choses au sujet desquelles les gens se disputent. Et ils ont des opinions vraiment fortes, mais elles ne sont pas vraiment claires dans l'Écriture. La Bible ne dit pas juste clairement les choses d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des doutes sur ce qui est juste ou ce qui ne va pas dans telle situation. Il apporte quelques exemples. Laissez-moi juste lire ceci pour vous. Il est dit au verset 1. Celui qui est faible dans la foi, recevez-le, mais pas en vue de disputes douteuses. Car l'un croit qu'il peut manger de toutes choses, un autre, qui est faible, mange des herbes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas. Ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'un autre homme Il se tient debout ou il tombe pour son propre maître. Oui, il sera maintenu debout, car Dieu est capable de le faire tenir debout. Ce que ça veut dire ici, c'est que certaines personnes pensent que c'est mal de manger de la viande par exemple. Ce que la Bible dit ici à propos de gens comme ça, c'est que nous devrions les recevoir. Nous ne devrions pas les combattre ou les juger, ou les mépriser parce qu'ils ont cette croyance. Nous devrions plutôt les recevoir. Mais il est dit, pas pour des disputes douteuses. Nous ne voulons pas causer la division et des luttes contre des choses qui, franchement, ne sont pas si importantes. Par exemple, l'un des membres de notre église et moi parlions hier de l'église où il allait, le pasteur est vegan. Signifiant que non seulement il ne mange pas de viande, mais il ne mange aucun produit animal. Écoutez, je ne crois pas que ce soit scripturaire. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Même ici, dans cette écriture, il est assez clair qui a raison. Dans cette dispute, il est dit au verset 2, car l'un croit qu'il peut manger de toutes choses, un autre, qui, et quoi. Faible. Mange des herbes. Donc la Bible dit ici clairement que c'est d'accord que nous mangions de toutes choses. D'autres endroits dans la Bible enseignent que nous pouvons manger de toutes les viandes et toutes choses. La Bible est vraiment claire à ce sujet. Même dans l'Ancien Testament, il mangeait la Pâque. Vous deviez manger de la viande pour participer à la Pâque. De toute évidence, nous savons que Dieu n'est pas celui qui enseigne le véganisme ou même le végétarisme. Mais si quelqu'un veut être végétarien ou veut être végétalien, il n'y a rien de mal à cela. Nous ne devrions pas condamner cette personne. Ce n'est pas péché que d'être végétarien ou végétalien. Ce qui devient un péché est quand cette personne essaie d'imposer quelque chose qui n'est pas biblique à tout le monde et dit en gros. Vous devez être végétalien, vous devez être végétarien, comme moi. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes. Eh bien non. Parce que ce n'est pas un enseignement biblique. Il n'y a pas de commandement biblique contre la consommation de viande. Par conséquent, quiconque voudrait enseigner cela comme un commandement. Enseigne comme commandement les doctrines des hommes. Donc ce que la Bible enseigne ici, dans ce chapitre. C'est que c'est acceptable que différentes personnes aient des opinions différentes. Il est également acceptable pour les gens d'avoir des règles pour eux-mêmes. Qui ne sont pas des règles bibliques, juste des règles qu'ils suivent juste parce que c'est leur opinion. Mais ils ne devraient pas essayer d'imposer ces règles à quelqu'un d'autre. Parce qu'il est dit là, verset 3. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Nous ne devrions pas nous énerver ou combattre la personne qui ne veut pas manger de viande. S'ils ne veulent pas manger de viande, eh bien tant pis pour eux. C'est bien. Pas de problème. Mais il est aussi dit, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Nous ne voulons pas être jugés. Pour la viande que nous mangeons. Cela a-t-il du sens Je veux juste vous donner le contexte de ce chapitre. Mais le sujet spécifique dont nous voulons parler se trouve effectivement dans les versets 5 et 6. Il est dit, un homme estime un jour plus important qu'un autre. Un autre estime chaque jour pareil. Que chaque homme soit pleinement persuadé dans sa propre pensée. Celui qui a égard au jour, y a égard pour le Seigneur. Et celui qui n'a pas égard au jour, n'y a pas égard pour le Seigneur. Celui qui mange, mange pour le Seigneur, car il remercie Dieu. Et celui qui ne mange pas, ne mange pas pour le Seigneur, et remercie Dieu. Et ainsi de suite. Donc ce sur quoi je veux prêcher ce soir est le sujet de Noël. Et la raison pour laquelle je veux prêcher sur le sujet de Noël est que c'est devenu un gros problème au cours des dernières années. Les personnes qui attaquent Noël, et qui disent que nous ne devrions pas célébrer Noël. Il y a quelques années, ce n'était même pas un problème. Dans mon enfance, quand j'étais enfant, les seules personnes qui ne fêtaient pas Noël étaient quasiment tous des témoins de Jéhovah. C'est à peu près tout. À peu près tous les baptistes et tous les chrétiens que vous connaissiez fêtaient Noël. Et ce n'était pas quelque chose qui était abordé. Mais honnêtement, chaque année, les attaques contre Noël parmi les chrétiens deviennent exponentielles. Vous aviez l'habitude qu'on dise. Noël commence plutôt chaque année, où ils parlent de Noël jusqu'à après Thanksgiving. Eh bien. Maintenant, il semble que les gens commencent à attaquer Noël plutôt chaque année. Je reçois un courriel presque tous les jours, ou toutes les semaines, de quelqu'un qui m'attaque. Parce que je fête personnellement Noël. Ça commence en novembre. Et maintenant, ils commencent à attaquer Thanksgiving. Et disent simplement Thanksgiving est une fête malfaisante, ne fêtez pas Thanksgiving. C'est pourquoi j'ai l'impression que je dois aborder ce sujet bibliquement par la prédication biblique ce soir. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce sujet La Bible est notre autorité finale pour toutes les questions de foi et de pratique. Écoutez, si Noël est faux, si Noël est impie, si c'est un péché, alors la Bible devrait nous enseigner cela. Et si la Bible ne nous enseigne pas cela, alors si vous interdisez Noël, vous enseignez comme commandement les doctrines des hommes. Si la Bible interdit Noël, bien, jetons-le. Mais si ce n'est pas le cas, alors les gens devraient avoir leur propre opinion à ce sujet. Ce que je dis ce soir, c'est que, s'il y a quelqu'un ici ce soir, qui pense que Noël est mauvais, et qu'il ne devrait pas célébrer Noël, c'est ok. Vous devriez vous abstenir de Noël si vous croyez que c'est mal. Mais quand vous commencez à imposer cela aux gens qui le célèbrent, sans base biblique. Maintenant, vous êtes en violation de Romains 14. Et vous enseignez pour commandement les doctrines des hommes. Un peu plus loin dans le même chapitre, Romains 14, 20 dit. Car la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, en effet, sont pures. Mais c'est mal pour cet homme qui est offensé en mangeant. Ce que la Bible enseigne dans Romains 14, 20, c'est que si vous pensez que quelque chose n'est pas bien, alors c'est mal pour vous. Si vous pensez que c'est mal, et que vous le faites quand même, et que vous péchez contre votre propre conscience, la Bible dit que si vous ne le faites pas par la foi, c'est un péché. Donc beaucoup de gens vont mal utiliser Romains 14, 20 et dire. Les seules choses qui ne sont pas bien sont les choses que vous pensez être mauvaises. Non, faux. Il y a deux groupes de choses qui sont mal. Ce que la Bible dit être mal, c'est mal. Que vous le pensiez ou non, que vous le sachiez ou non. Aussi, si vous croyez que quelque chose est mal, et que vous le faites tout de même, c'est mal pour vous. Si vous pensez que Noël est païen, mal et mauvais, alors vous ne devriez pas le célébrer. Et je n'essaie pas de vous le faire célébrer. Le but de mon sermon ce soir n'est pas d'essayer de vous parler pour célébrer Noël. Honnêtement, je m'en moque vraiment si vous célébrez Noël ou pas. Mais le but de ce sermon est de déboulonner beaucoup de mensonges et de désinformations qui sont utilisées pour attaquer Noël. Et essentiellement défendre ceux qui fêtent Noël de façon saine et sainte. C'est le propos du sermon de ce soir. Faisons comme la Bible dit, éprouvons toutes les choses ferme à ce qui est bon. La première question que nous devons nous poser est. Est-ce que Noël est une bonne fête Est-ce quelque chose de bien Est-ce quelque chose que nous devrions célébrer Lisez Philippiens 1. Laissez-moi vous donner quelques bonnes choses à propos de Noël. Et je vais aller dans beaucoup d'écritures bibliques à ce sujet. Mais d'abord, laissez-moi juste vous donner les bonnes choses à propos de Noël. Ensuite, je pourrais vous donner quelques mauvaises choses à propos de Noël. Nous pouvons l'examiner et former une conclusion ici. Lisez Philippiens 1, 15. La Bible dit. Quelques-uns, en effet, prêchent Christ même par envie et querelle, et quelques-uns aussi avec bonne volonté. L'un prêche Christ par contestation, pas sincèrement, supposant ajouter de l'affliction à mes liens. Mais l'autre par amour, sachant que je suis désigné pour la défense de l'Évangile. Quoi donc Toutefois de toute manière, que ce soit par prétexte ou en vérité, Christ est prêché, et en cela je me réjouis. Oui, et je me réjouirai. Ce que Paul dit ici, c'est que beaucoup de gens prêchent Christ pour les mauvaises raisons. Mais sa croyance était. Que si les gens entendent parler de Christ, si les gens entendent parler de l'évangile de Christ, c'est une bonne chose. Ainsi, que les gens entendent l'évangile, ils se réjouissent du fait que les gens entendent sur le Christ. Je pense que l'une des bonnes choses à propos de Noël est que Noël est un moment où les gens entendent la parole de Dieu et l'évangile, et qu'en notre société en général, même le monde extérieur reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. A cause du fait qu'aujourd'hui, à l'école, Jésus-Christ n'est pas enseigné. Tout ce qui est à la télévision ne fait généralement pas la promotion de Jésus-Christ d'une manière positive. La plupart de notre culture et notre société a oublié Jésus-Christ. Même quand nous sortons évangéliser la journée et frappons aux portes. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est bizarre. Mais je parle principalement des jeunes, des enfants, des adolescents qui ne savent rien à propos de Jésus. Ils ne savent même pas qu'il est mort sur la croix. Ils ne savent même pas qu'il a ressuscité. Ils ne savent pas qui sont Adam et Ève. Ils ne savent pas qui est Samson. Notre culture a été déchristianisée de plusieurs façons. Et par conséquent, beaucoup de gens n'entendent pas parler de Jésus-Christ. La bonne chose à propos de Noël est qu'il apporte réellement Jésus-Christ dans l'esprit des gens. Ils entendent la parole de Dieu. Sa parole est prêchée. Juste pour vous donner un exemple stupide. Mais une chose, je ne sais pas si c'est encore diffusé à la télévision, mais quand j'étais enfant... Ils avaient l'habitude de jouer le spécial Charlie Brown de Noël. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est un programme religieux et je ne dis pas que c'est la prédication de la Bible, mais je me souviens que quand j'étais enfant, ils diffusaient la spéciale de Noël Charlie Brown et Linus suçant son pouce avec sa couverture et il se levait, essentiellement, il lit tout Luc 2, toute l'histoire de Noël à partir d'une Bible King James. Écoutez, je ne dis pas que les motifs de la chaîne de télévision sont bons. Mais les gens entendent la parole de Dieu quand ils entendent cette histoire de Noël. Vous allez dans le magasin, et vous entendez des chansons qui citent les écritures et paraphrasant les écritures à cette période de l'année. Par exemple, le morceau de musique Le Messie Dendel est joué partout en décembre autour de Noël. Dans toute l'Amérique, dans tout le monde. Et Le Messie Dendel est une pièce musicale qui dure deux heures et demie. Qui est fondamentalement juste l'écriture mise en musique. C'est juste des versets directement de la Bible King James chanter en musique, ou les psaumes de la Bible de Genève, la précurseur de la King James. C'est un très vieux morceau de musique, donc ça fait un peu partie de la tradition. Mais c'est puissant. La partie la plus célèbre est le cœur Alléluia. Que la plupart des gens ont entendu, qui citent directement l'Apocalypse, quelques versets de l'Apocalypse. Tout au long de cette pièce, il y a toutes sortes d'écritures qui viennent. Et vers cette époque-là, les gens entendent au moins parler de la naissance de Christ. Et ils entendent les écritures de la Bible King James. Pour moi, c'est une bonne chose. Je pense que c'est génial que les gens soient exposés à ça. Et même quand vous allez évangéliser autour de cette période de l'année, il semble que les gens sont réceptifs à l'évangile quand vous leur parlez. Ils sont comme dans ce mode. Et vous leur mentionnez. Et. Noël, c'est célébrer la naissance de Christ. Alors vous pouvez utiliser cela pour aller dans l'évangile, ce à propos de quoi est Noël. Je pense que c'est le bon côté, le côté positif de Noël. Le côté négatif de Noël. Avant que nous allions vraiment dans beaucoup d'écritures, mais le côté négatif de Noël, c'est qu'évidemment, pour certaines personnes, Noël devient juste une chose matérialiste. Où tout est juste dépenser de l'argent et recevoir des cadeaux. Tout tourne autour du mercantilisme et du matérialisme. Une des choses que je déteste à propos de Noël est la mentalité des gens qui attendent des cadeaux. Pour moi, un cadeau devrait toujours être quelque chose qui est donné librement, c'est donner du cœur. Que vous donnez parce que vous le voulez. Et il semble que pendant la période de Noël, les gens attendent juste des cadeaux, demandent des cadeaux, et ils veulent rendre ça vraiment compliqué. Qu'est-ce que vous nous donnez, les gars Et qu'est-ce qu'on vous donne Nous voulons être sûrs de ne pas vous donner plus que vous nous donnez, et vice versa. Je veux être sûr que tout s'équilibre. Moi, je déteste cette mentalité. Il pourrait y avoir des années où vous ne recevrez pas de cadeaux de moi. Que vous soyez mon ami, ma famille, mon collègue, ma bien-aimée, vous pourriez ne pas avoir un cadeau de moi. Ensuite, il y a d'autres moments où je pourrais vous offrir un cadeau, et ce n'est même pas Noël. Car pour moi un cadeau est juste quelque chose qui est donné librement. Et je peux honnêtement me tenir ici et dire, de pied en cap. Que je ne m'attends à rien pour Noël de la part de qui que ce soit, que ce soit de ma femme, de mes enfants. De ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Je ne m'attends à rien pour Noël. Je n'attends pas Noël en pensant, oh Les gars, j'espère que je recevrai ça, je veux vraiment avoir ça. Ou, vous pouvez trouver ma liste ici. Je n'essaie pas d'obtenir des cadeaux pour Noël. Je m'en moque vraiment. Permettez-moi de vous dire ceci, j'aime recevoir des cadeaux. J'aime recevoir des cadeaux. Et quand quelqu'un m'achète un cadeau, je l'apprécie. J'aime ça. Je suis reconnaissant pour cela. Mais je ne m'attends à rien. Peu importe ce que je reçois, même si c'est très petit, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai l'impression que si nous allions avec cette attitude vers Noël, alors le don deviendrait une bonne chose. C'est un moyen d'exprimer l'amour. C'est un moyen d'être généreux. Mais ça ne devrait pas être à propos de « Que pourrais-je recevoir ?» La Bible dit que c'est plus une bénédiction de donner que de recevoir. Nous devrions concentrer notre attention sur « Ok, qu'est-ce que je vais donner ?»« À qui puis-je donner ?» Au lieu de juste exiger, s'accaparer. J'essaie juste de vous donner les deux côtés ce soir. Je comprends pourquoi les gens ont des préoccupations à propos de Noël. Parce qu'ils disent que ça enseigne aux enfants à être avides. Et d'attendre des cadeaux. Ce n'est pas comme ça dans notre maison. J'ai essayé d'enseigner à nos enfants de ne pas être comme ça, parce que je crois que cela peut être un problème. Et évidemment Madison a venu encourager cela avec toute la publicité pour le Black Friday. Je pense que le Black Friday doit être la chose la plus stupide au monde. C'est comme, vous êtes ici, vous êtes tellement reconnaissant, vous êtes tellement béni. Vous êtes reconnaissant pour la famille. Vous êtes reconnaissant de juste avoir un bon repas en face de vous à Thanksgiving. Et puis le lendemain, vous allez piétiner les gens dans Walmart comme si c'était un combat de taureau ou quelque chose comme ça. Vous allez piétiner des gens à Walmart. Vous allez faire la queue, vous allez camper. Pour avoir une camelote en plastique fabriquée en Chine, parce qu'elle est moins chère qu'hier. Je vois comment la publicité, le mercantilisme et le matérialisme, tout est question d'argent et de dépenses. Et les gens épuisent leurs cartes de crédit, ils dépensent beaucoup trop d'argent. Et puis en janvier, ils essaient de réparer les pots cassés d'avoir trop dépensé et gaspillé. Il y a d'autres choses à propos de Noël que je n'aime pas. Parfois, les gens ont tendance à être vraiment paresseux entre Thanksgiving et Noël. Ils ne veulent pas travailler. Parce qu'ils sont en mode vacances prolongées pour un mois et demi. Ils ne veulent pas vraiment travailler. Ils deviennent vraiment improductifs, d'accord. Aussi, si vous voulez essayer de trouver tout ce qui ne va pas avec Noël. On pourrait dire que beaucoup de gens se saoulent à Noël. Les gens boivent et font la fête. Ok. Bien. Mais il y a aussi des gens qui boivent beaucoup et font la fête d'autres jours pour beaucoup d'autres raisons. J'essaie juste de vous donner les deux côtés. Vous pourriez dire, le Père Noël est du diable. Honnêtement, je ne suis pas personnellement fan du Père Noël. Je n'enseigne pas mes enfants sur le Père Noël, parce que le Père Noël n'existe pas. Je ne veux pas mentir à mes enfants et leur dire. Le Père Noël vous donne ses cadeaux. Parce qu'alors ils vont grandir et réaliser qu'ils ont été trahis à propos du Père Noël. Ensuite, ils pourraient penser que d'autres choses que je leur ai enseignées sont aussi un mythe. Je veux que mes enfants sachent que quand je leur apprends quelque chose, je leur dis la vérité. Je ne veux pas leur mentir. Je me souviens, ma mère est ici ce soir. C'est ce que ma mère disait quand j'étais enfant, elle disait. La raison pour laquelle nous ne t'enseignons pas au sujet du Père Noël. Et que nous voulons obtenir le crédit pour vous avoir donné ces cadeaux. Maman disait, je ne vais pas acheter ces cadeaux, dépenser tout cet argent. Et ensuite vous dire que le Père Noël vous l'a donné. Je veux que vous sachiez que je vous l'ai donné. Cela a du sens pour moi aussi. Donc, vous savez. Les gens disent que si vous réarrangez les lettres de Santa Claus, vous obtenez, Satan. C'est un peu idiot parce que Santa est juste l'espagnol de Saint. C'est juste le latin de Saint. Est-ce que cela signifie Satan C'est idiot, évidemment. Mais honnêtement, je peux comprendre les préoccupations concernant le Père Noël. Parce que le Père Noël, il sait quand vous dormez. Il sait quand vous êtes éveillé. Il sait si vous avez été bon ou mauvais, alors sois bon pour l'amour de Dieu. Ce que ça enseigne, c'est que vous devez gagner un cadeau. Est-ce cela que la Bible enseigne sur le salut la Bible dit que le don de Dieu est la vie éternelle, et l'appelle le don gratuit. Et nous savons que ce n'est pas par les œuvres, de peur que quelqu'un ne se vante. Donc le Père Noël, c'est celui qui vous donne un cadeau basé sur combien vous êtes bon. Il vous donne un cadeau basé sur vos œuvres. Cela pourrait être une perversion de l'Évangile. De ce qu'un don devrait signifier, qu'un don est simplement donné librement par amour. La Bible dit, or à celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée comme une grâce, mais comme une dette. Mais à celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est comptée comme rectitude. Encore une fois, c'est pourquoi je n'aime pas le concept du sentiment de devoir un cadeau de Noël à quelqu'un. La dette du don. Ça devrait être quelque chose qui est donné librement. Christ s'est offert librement pour nos péchés. Il nous donne librement le don de la vie éternelle. Nous ne devons pas être bons pour l'obtenir. J'imagine que le morceau de charbon est comme le soufre que vous obtenez si vous n'êtes pas bon. Mais vous savez quoi Il n'y a aucun qui fait le bien, mais un seul, et c'est Dieu. Donc la seule façon dont chacun de nous est sauvé est par la grâce par la foi. Donc écoutez, je peux comprendre les préoccupations des gens à propos du matérialisme. Du mercantilisme, du Père Noël. Mais voici l'essentiel, vous pouvez célébrer Noël sans avoir aucune de ces choses. Pour moi, ce que Noël est, pour moi, c'est juste célébrer la naissance du Christ. Nos traditions de Noël impliquent des chansons sur la naissance du Christ. Chanter des chansons sur la seconde venue du Christ, en buvant du chocolat chaud. En mangeant du jambon, de la purée de pommes de terre, du maïs. De la sauce, des petits pains, des farces, ces types d'aliments, se donner des cadeaux les uns aux autres. Et même décorer un sapin de Noël, un sapin avec des lumières et des ornements. Si je regarde toutes mes listes de traditions de Noël qui impliquent l'échange de cadeaux. Célébrer la naissance du Christ, en lisant l'histoire de Noël de Luc 2. En buvant du chocolat chaud et en mangeant un repas comme à Thanksgiving. Ou vous remplacez la dinde par le jambon, d'accord. Je ne vois pas comment ces choses sont mal ou pécheresses. Comment pouvez-vous attaquer la célébration de la naissance du Christ? Et dire que c'est mal de célébrer la naissance du Christ. Pourquoi serait-il mal de célébrer la naissance du Christ ou de célébrer les miracles de Christ? Ou de célébrer sa mort, son enterrement et sa résurrection. Vous dites, la Bible ne met pas l'emphase sur sa naissance. Eh bien. Il y a beaucoup d'écritures sur sa naissance. Et il y a une longue histoire dans Luc 2, beaucoup d'anges de Dieu, Les bergers de Dieu. C'était un grand événement. C'était un événement passionnant. C'est quelque chose dont la Bible fait grand cas. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être contre la célébration de la naissance du Christ. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait dire que quelque chose est mal ou coupable ou païen. À propos de boire du chocolat chaud avec des guimauves, ou de manger un gros repas, ou de faire ces choses. Mais les gens aujourd'hui attaquent Noël, et ils disent. Noël est une fête païenne et mauvaise. Et si vous la célébrez, ils disent que vous n'adorez pas Jésus-Christ. Vous adorez réellement Baral. Vous adorez Nimrod. Vous adorez Satan. Écoutez, basiquement, c'est faux. Le nom qui est associé au salut, le nom qui est au-dessus de tout nom est le nom de Jésus. Et si nous chantons des chansons qui non seulement nomment le nom de Jésus, mais qui en réalité cite la parole de Dieu, et qui parlent réellement de Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, qui vient mourir sur la croix pour nos péchés, de dire que nous adorons Satan est être un faux accusateur. Quelqu'un vient essentiellement à l'église et chante une chanson sur Jésus-Christ, sur le fait qu'il vient mourir sur la croix et qu'il est né dans la crèche et qu'il va mourir sur la croix pour les péchés du monde entier. Il va être enterré et ressuscité, de dire, vous adorez Satan quand vous chantez cette chanson. À cause de ce pull que vous portez qui a un bonhomme de neige ou un arbre de Noël dessus. Vous adorez Satan maintenant. Vous êtes un faux accusateur, c'est ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas me montrer un seul endroit dans la Bible qui dit de ne pas célébrer Noël. Mais je peux vous montrer des endroits qui disent de ne pas être un faux accusateur. Je peux vous montrer des endroits qui disent que si une personne veut considérer un jour, et qu'une autre personne veut ignorer ce jour, laissez chaque homme être pleinement persuadé dans son propre esprit. Et venir dire que vous adorez Satan est ridicule quand vous dites le nom de Jésus-Christ. Vous citez la King James. Et tout ce que vous chantez et dont vous parlez s'aligne sur la Bible. Ce n'est pas adorer Satan. C'est adorer Jésus. Mais ils disent, eh bien. Parce que vous le faites le 25 décembre. Cela devient de Satan. Nous devons faire quelque chose le 25 décembre, n'est-ce pas Qu'allons-nous faire Juste entrer dans le lit et tirer les couvertures sur notre tête. Parce que tout ce que nous faisons ce jour-là est du diable. Parce que c'est un jour satanique. Nous irons sur le 25 décembre un peu plus tard. Allez à Jérémie 10. Je veux passer en revue les objections des gens qui disent que Noël est une fête mauvaise et païenne. Et vous montrer comment ces choses ne sont pas bibliques. Écoutez, si vous entendez ce sermon, et vous partez et dites, le pasteur Anderson a tort, je ne vais pas célébrer Noël. Honnêtement, c'est parfaitement bien pour moi, et je ne serai pas offensé. Si c'est ce que vous voulez faire, c'est bien. Mais honnêtement. Je veux juste que vous ayez les faits avant que quelqu'un vous cite Jérémie 10, 2 à 4 hors de son contexte. Et vous mentez sur ce que Jérémie 10 dit. Je veux juste que vous sachiez ce que le chapitre dit en fait. Et une fois que vous saurez ce que le chapitre dit réellement, vous vous ferez votre propre opinion. Si vous pensez encore que les arbres de Noël sont mauvais, alors allez-y. Mais regardons au moins les faits ce soir. Tout ce que je veux faire, c'est présenter les faits bibliques ce soir. Dans Jérémie 10, 1, la Bible dit, entendez la parole que le Seigneur vous parle. Aux maisons d'Israël, ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens. Et ne soyez pas consternés des signes du ciel, parce que les païens en sont consternés. Car les coutumes des peuples sont vaines, parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne se déplace pas. C'est là où les anti-Noël arrêtent de lire. Ils prennent juste ces deux versets hors contexte, ils arrêtent de lire. Et ils prennent juste les versets 3 et 4, et ils disent, écoutez. C'est une coutume vaine, païenne que de couper un arbre. L'embellir avec de l'argent et de l'or et le fixer avec des clous et des marteaux. Voici ce qu'ils disent, c'est ce que vous faites quand vous décorez un arbre de Noël. Ils disent, vous avez coupé un arbre et vous êtes en train de l'embellir avec de l'or et de l'argent. Ils disent, parce que vous mettez un ornement d'or et d'argent dessus. C'est leur point de vue, mais ce n'est pas ce dont cette écriture parle. Si vous arrêtez de lire ici, vous pouvez l'utiliser pour convaincre les gens de votre point de vue. mais ce n'est pas ce dont il s'agit vraiment. Continuez à lire. Lisez le verset 5. Il est dit. Ils sont tout droits comme un palmier, mais ils ne parlent pas. Ils ont besoin d'être portés, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur, car ils ne peuvent faire de mal, et aussi il n'est pas dans leur pouvoir de faire du bien. D'autant plus qu'il n'y a personne semblable à toi, ô Seigneur. Maintenant, arrêtez. De quoi parle-t-on Et je vais vous le prouver à partir du reste du chapitre. Cela parle de couper un arbre dans la forêt et de l'embellir en une idole qui est plaqué d'argent ou d'or. Maintenant, quand la Bible dit qu'il est embelli d'or et d'argent, cela ne veut pas dire que l'on accroche une boule d'argent dessus. Quand vous embellissez quelque chose avec de l'argent, quand vous le couvrez d'argent, comme par exemple le toit sur votre maison, votre maison a un toit. C'est une couverture, c'est ce que ça veut dire. Et ce que la Bible dit ici, c'est qu'il le sculpte en idole. Écoutez, au verset 5, il est dit. Ils sont tout droits comme un palmier, mais ils ne parlent pas. Écoutez, personne ne pense qu'un arbre de Noël puisse parler, ou marcher, ou faire le bien ou le mal. Parce que c'est un arbre, n'est-ce pas Mais il y a des gens qui sculptent un arbre en une idole d'un faux dieu. Et ils pensent que ce faux dieu peut parler, ou marcher, ou faire ces choses. Continuez de lire. Allez vers le bas si vous le voulez, au verset 8. Il est dit, mais ils sont tous ensemble abrutis et insensés, le bois. Parlant de la souche de l'arbre qui est en train d'être sculpté, est une doctrine de vanité. L'argent plaqué en lame. Écoutez, est-ce de l'ornement d'argent suspendu à un arbre Est-ce une guirlande d'argent Non, c'est de l'argent plaqué en lame, car c'est plaqué d'argent ou plaqué d'or. Il est dit, l'argent plaqué en lame est apporté de Tarsis, et lors du phase. L'ouvrage de l'artisan et des mains du fondeur. Allez au verset 14. Il est dit, « Tout homme est abruti dans sa connaissance, tout fondeur est décontenancé par quoi ?» Son image taillée. Car son image fondue est tromperie, et il n'y a aucune respiration en elle. Elles sont vanité. Maintenant écoutez, vous ne pouvez pas prendre deux versets hors contexte. Vous devez lire tout le chapitre. Tout ce chapitre parle du même sujet. Remarquez, les mêmes mots sont utilisés. Regardez le verset 3. Et si vous avez un stylo, vous pourriez vouloir souligner quelques mots clés ici. Au verset 3, la Bible dit, car les coutumes des peuples sont, quoi? Vaines? Alors il est dit qu'ils ont abattu un arbre, n'est-ce pas? Maintenant, si vous descendez jusqu'à l'endroit où il parle de l'image gravée, il est dit au verset 15, elles sont vanité. Qu'est-ce qui est vain? Il est dit, il est vain de couper un arbre et de l'embellir avec de l'or et de l'argent. Et penser qu'il peut marcher, ou parler, ou n'importe quoi. Ce n'est pas comme le vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Puis plus tard, il dit que ces images ou ces images gravées sont vaines, elles sont vanité. Ça parle de la même chose. Plus tôt, il est dit au verset 9. L'argent plaqué en lame est apporté de Tarsis, et lors du phase, l'ouvrage de l'artisan est des mains du fondeur. Voyez-vous le mot fondeur Allez au verset 14. Tout homme est abruti dans sa connaissance, tout fondeur est décontenancé par son image taillée. Si vous examinez ce chapitre, il y a une continuité de pensée ici. Nous sommes sur le même sujet au verset 14 où nous étions au verset 3. Ça continue encore et encore sur le fait qu'ils sont des idoles sculptées en bois. Que signifie sculpter Sculpter quelque chose. Si j'apporte quelque chose à un artiste et je dis ensuite ⁇ Je veux que cela soit sculpté ⁇ il va graver mon nom ou il va y graver des mots. Qu'est-ce que fondu Fondu vient du mot fondre. Vous fondez le métal, vous faites fondre l'argent, vous faites fondre l'or. Une image gravée est une image qui est sculptée en bois. Une image fondue est une image faite de métal fondu. Et ce qui est dit ici, c'est qu'il sculpte une idole en bois. Puis la recouvre, l'embellisse avec de l'or et de l'argent fondu. Et il croit que c'est comme le Dieu d'Israël. Parce que les gens aujourd'hui comparent souvent le Dieu de la Bible à d'autres dieux. Ils diront, pourquoi devrais-je croire le Dieu de la Bible plus que je ne croirais Au Dieu de l'Islam, ou à Bouddha, ou autre chose. Mais il n'y a aucun Dieu qui ressemble au vrai Dieu. Et l'idole est vanité. Elle ne peut pas parler, elle doit être portée. Dieu dit clairement qu'il ne veut jamais que nous fassions une image de lui. Maintenant, est-ce que la Bible interdit en particulier les images gravées et fondues Oui, c'est l'un des dix commandements. Tu ne te feras pas d'image taillée. Il ne fait aucun doute que les images taillées et les images fondues sont pécheresses. Cela correspond parfaitement à ce que Jérémie dit s'enseigne. Prêchant contre les images gravées et fondues. Maintenant, de venir dire, ceci est un arbre de Noël. Et les gens diront même qu'un arbre de Noël est une image gravée. Laissez-moi leur demander, où est la gravure Où est-il sculpté De quelle manière, façon ou forme est-il sculpté de quelque façon que ce soit Répondez à ça. C'est juste un arbre. Vous avez apporté l'arbre et vous l'avez mis dans la maison. Il n'y a pas de sculpture. Rien n'a été fondu ou coulé. Écoutez, ce n'est pas une image. Qu'est-ce qu'une image C'est quelque chose qui ressemble à un animal ou un humain, ou un ange, ou un dieu. Mais attendez une seconde. Allez à ESI 60. Ils diront, bon, d'accord, ce n'est pas une image taillée. Vous m'avez eu, pasteur Anderson. Écoutez, quelqu'un peut-il vraiment dire qu'un arbre de Noël est une image gravée Quand il a zéro gravure et zéro fondu Non. Mais ils diront, oui, mais Jérémie 10 dit de ne pas le faire. Non. Parce que nous avons lu tout le chapitre, et il est clair que l'arbre qu'il abatte dans la forêt devient une image taillée. Couper des arbres n'est pas mauvais, à moins que vous ne fassiez partie de l'agence de protection de l'environnement. Je ne vois pas comment vous pouvez dire qu'il y a quelque chose de mal à aller dans la forêt. Et d'abattre un arbre, d'accord. Le péché n'était pas d'abattre l'arbre. Le péché était de graver l'arbre, sculpter l'arbre en une idole, et de le recouvrir d'or et d'argent qui pourrait être adoré. C'était leur péché. Mais ils diront, c'est juste une tradition païenne que d'amener un arbre dans la maison. Et les gens ont même dit, oh Ces païens décoraient l'intérieur de leur maison avec de la verdure. Bonjour, quoi Est-ce que tout le monde... Une plante, c'est mal. Là derrière, que tout le monde se retourne. Voyez-vous ce palmier à l'extérieur de mon bureau Est-ce païen Parce que nous avons apporté un arbre dans le bâtiment Oh C'est païen Parce que les païens apportaient des arbres dans le bâtiment Je pense que tout le monde a probablement eu des plantes d'intérieur, qu'ils soient païens ou non. Que vous soyez chrétien, juif, musulman ou hindou. Je pense que toutes les cultures du monde qui ont existé dans l'histoire de l'humanité ont probablement apporté une plante dans leur maison à un moment donné donc de venir dire. Les arbres étaient amenés par les païens dans leur maison. Vous savez, les païens portaient des pantalons. Les païens buvaient du lait, les païens. Vous savez, ça ne veut rien dire. Une plante d'intérieur est universelle. Non seulement cela. Même la maison de Dieu est décorée avec des palmiers, numéro 1 Mais numéro 2 vous dites, oui, oui, mais pas le pain. Le palmier, c'est une chose. Mais cela sont des pains. Et les gens vont dire, ce sont les arbres à feuillage persistant qui sont païens. Les arbres persistants sont ceux qui représentent le paganisme. Examinons ce que dit la Bible au sujet du pain. Examinons juste ce que la Bible dit sur les pains, d'accord. Et Essaïe 60, 13 dit, la gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, le pain. Le sapin, le pain. Corrigez-moi si je me trompe. Ne sont-ce pas les deux arbres que les gens utilisent pour les arbres de Noël Je me souviens que quand j'étais enfant, quand vous alliez acheter un arbre de Noël, il y avait deux choix. Le Douglas ou le pain. C'était les deux choix. Que dit la Bible à propos de ces arbres pervers et impies Il est dit. La gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, le pain et le buis ensemble. Pour orner le lieu de mon sanctuaire. Écoutez, n'est-ce pas Dieu qui dit qu'il va décorer son lieu saint avec un pain et un sapin Non, c'est païen. Écoutez, ceci a été écrit il y a environ 2800 années. Donc il y a environ 2800 années, Dieu a dit qu'il va embellir la place de son sanctuaire avec un sapin et un pain. Mais il n'y a aucune chance que ça puisse être de là d'où ça vient. Non. C'est venu de l'Allemagne païenne il y a quelques centaines d'années. Quand vous étudiez ces choses, ça ne tient pas la route. Si vous allez juste sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de gens qui ne citeront que ces deux versets tout seuls de Jérémie. Ils ne vont pas vous montrer E.S.I. 60, 13. Ils ne vont pas vous montrer le reste du chapitre dans Jérémie 10 où il explique ce qu'il en est réellement. Donc dites ce que vous voulez des arbres de Noël, mais honnêtement, en examinant les Écritures. Vous verrez que cela ne tient pas la route avec l'interprétation de Jérémie 10. J'ai lu ceci en ligne. Le sapin de Noël est une invention allemande du XVIIe siècle. A déclaré à Live Science Monsieur Hutton de l'Université de Bristol. Mais il dérive clairement de la pratique païenne d'apporter de la verdure à l'intérieur pour décorer. Écoutez, je ne pense tout simplement pas qu'apporter de la verdure à l'intérieur pour décorer est païen. Hier, je taillais l'arbre devant chez moi. Parce que mon arbre surplombait la rue et ça doit être rectifié. La loi dit que ça ne doit pas du tout dépasser dans la rue. Je coupais l'arbre et Myriam. La petite païenne qu'elle est, elle a commencé à couper ses gros morceaux d'écorce. Tu te souviens de ça, Myriam. Elle épluchait ces jolis morceaux d'écorce, et elle a dit, je vais en faire des décorations. Savez-vous même ce qu'elle a dit Elle va en faire des décorations de Noël. Elle a fait ça d'elle-même. Elle était en train de peler ces gros morceaux d'écorce. Et elle a dit qu'ils étaient beaux. Parce que, quand vous les pelez, ils avaient vraiment l'air propre à l'intérieur. Elle a dit, ils sont super, décorons avec ça. Écoutez, les gens apportent des coquillages dans leur maison pour décorer s'ils vivent près de l'océan. Les gens apportent des œufs d'oiseaux, des plantes, des fleurs séchées, des fruits secs. Rien de tout cela n'est païen à l'origine. C'est juste une pratique de décoration normale. Et je vous parie que, probablement. Beaucoup de ces anti-Noël ont probablement de la verdure dans leur maison, que ce soit une plante en peau ou autre. Donc c'est juste idiot de dire que c'est mal avec réellement rien de la Bible pour le soutenir. Parce que nous avons démystifié Jérémie 10. Et nous avons même montré une mention positive. D'avoir des sapins et des pins dans la maison de Dieu dans Esaï 60, 13. Une autre objection que les gens vont apporter contre Noël, c'est qu'ils diront, eh bien. Noël est catholique, diront-ils. Et fondamentalement, voici leur preuve que Noël est catholique. Ils ont deux preuves que c'est catholique. Ils disent, numéro 1 c'est appelé la messe du Christ, Christmas en anglais. C'est leur preuve numéro 1 que c'est catholique. Et ensuite, la raison numéro deux pour que ça soit catholique est parce que. Les Puritains le détestaient. Ils l'ont combattu. Ils ont dit que c'était catholique. Parce que dans le Massachusetts, dans les années 1600, les puritains le détestaient. Cela signifie que c'est catholique et païen. Tout d'abord, dire que le mot Christmas, Noël en anglais, est mauvais parce qu'il contient le mot Messe. Tout d'abord, personne ne le prononce de cette façon. Personne ne l'appelle la Messe du Christ. Il y a d'autres explications à l'origine de ce nom, au-delà du mot Messe. Même le mot Messe vient du mot Messie. Et il y a donc d'autres explications d'où vient le mot Christmas, Noël en anglais. Personne n'est vraiment sûr de l'endroit d'où il vient. Mais voici l'important, il n'y a même rien de mal avec le mot Messe. Savez-vous ce que le mot Messe signifie Une Messe est essentiellement quand les gens sont rassemblés ensemble. Évidemment, il y a quelque chose de mal avec la Messe catholique, parce que c'est une fausse religion. Mais écoutez, il y a d'autres églises mauvaises qui s'appellent Église. Que diriez-vous de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours Le dernier jour est un bon terme. Saint est un bon terme. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom. Et l'église est un bon terme, mais ce qui se passe dans cet endroit est aussi mauvais que l'enfer. Ça a le bon nom. Donc de dire. Le mot messe n'est pas vraiment un mot mauvais parce que tous les objets ont une masse. Numéro 1. Et numéro 2, la messe est comme un rassemblement de masse. Ce sont juste des gens qui se réunissent. Il y a quelque chose qui cloche avec l'église catholique et la messe catholique. Mais il n'y a rien de mal avec tout autre type de rassemblement de rassemblement pour célébrer le Christ. Et écoutez, juste parce qu'un mot. Et disons que d'accord, le mot a une origine catholique. Cela n'en fait toujours pas un mauvais mot, parce que beaucoup des mots que nous avons aujourd'hui ont des origines islamiques. Beaucoup de mots que nous avons aujourd'hui ont des origines païennes, des origines de faux cultes scandinaves. Par exemple, les jours de la semaine. Le jour de Saturne, Saturne est un faux dieu. Est-ce mal de dire samedi est-ce mal d'observer jeudi, qui est le jour de tort? Devons-nous changer tous les noms des jours de la semaine Ou même les mois de l'année, beaucoup d'entre eux ont des noms païens. Janvier est nommé d'après le faux dieu Janus. Donc vous pouvez dire. Eh bien. Tout est païen, ce mot est païen, ce mot est païen. Nous vivons dans un monde corrompu par le péché. Même le mot enfer. Le mot enfer qui est dans notre Bible vient d'un mot scandinave. Qui est un sous-monde sombre d'une fausse religion scandinave. Mais est-ce cela que ça signifie pour nous Qu'en est-il de Jésus Évidemment le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le Nouveau Testament utilise le mot grec Hadès. Qui a également une origine païenne. Parce que c'était le monde souterrain des faux dieux grecs. Mais est-ce cela que Jésus voulait dire quand il a dit Hadès Est-ce cela que nous voulons dire quand nous disons Enfer Non, nous parlons de l'endroit biblique. Beaucoup de noms de choses dans notre société pourraient avoir une origine. Par exemple, qui a déjà entendu ce terme « Oura » Qui a déjà dit « Oura » avant Savez-vous d'où vient le mot « Oura » Bande de païens. Écoutez-moi. Oura. Oura vient de l'Empire mongol. Dans l'Empire mongol, sous Gengis Khan. Ils adoraient le ciel bleu éternel. Gengis Khan n'était pas un croyant chrétien biblique. Ils adoraient le ciel bleu éternel, et quand ils priaient, quand ils priaient le ciel bleu éternel. Ils finissaient leur prière, de la même façon que nous terminons notre prière en disant Amen. Ils terminaient leur prière en disant, Hurrah. C'est de là que vient ce mot. Comme quand nous sommes enthousiastes à l'Église, et disons, Amen. Amen. Alléluia. Ils s'enthousiasmaient et hurlaient. Hurrah. Hurrah, mais c'était à leur faux Dieu. Mais pensez-vous vraiment que les gens soient juste mauvais et pécheurs, et abominables pour avoir dit, Hurrah. Parce qu'il n'adore pas un faux dieu, ce n'est pas le nom d'un faux dieu. C'est juste quelque chose qui est venu de la culture mongole. Aujourd'hui, cela signifie quelque chose de complètement différent. De ce que ça voulait dire. Je ne pense pas que ce soit un péché de dire « Oura ». Je pourrais avoir accidentellement lancé tout un mouvement contre le mot « Oura » sur Internet maintenant. Les gens qui vont entendre ce sermon vont dire. Nous devons exposer ce terme « ura, c'est mauvais. Mais je ne pense pas que ce soit mauvais, parce que, honnêtement, il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais avec ces syllabes. Si vous les dites juste pour dire, je suis enthousiaste, les choses vont bien, oura. Qui ici n'a jamais entendu parler du ciel bleu éternel adoré par les Mongols Et les autres Avant maintenant voulais je dire. Mais quoi qu'il en soit, l'Empire Mongol a été, géographiquement parlant, le plus grand empire à avoir gouverné le monde. Ils ont couvert la plus grande superficie. C'est pourquoi ce terme est devenu si populaire. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup des mots que nous utilisons pourraient avoir une origine païenne. Même des mots comme Enfer ou Hadès, des mots comme Oura ou autre chose. Beaucoup de ces mots ne sont que des mots, samedi, janvier. Nous ne voulons pas dire ça. Nous n'adorons pas un faux dieu quand nous les disons. Ça revient à signifier quelque chose de complètement différent. Mais ils diront, eh bien. Les puritains n'étaient pas d'accord. Mais les puritains croyaient beaucoup de trucs bizarres. Tout d'abord, les puritains étaient des calvinistes inconditionnels. Mais non seulement cela. Ils étaient contre tout ce qui avait quelque chose à voir avec s'amuser ou passer un bon moment. Ou manger de la bonne nourriture, ou avoir une fête en général. Je ne crois pas que cela soit un concept biblique. Je crois que Dieu, oui, il veut que nous souffrions pour le nom de Christ. Mais il ne veut pas que nous souffrions pour souffrir. Il veut que nous jouissions aussi de la vie, que nous nous réjouissions et passions de bons moments. Tout au long de la Bible, il dit à son peuple de se reposer, de manger de la bonne nourriture. De profiter de leur famille. Écoutez, il y a une doctrine qui dit que tout type de plaisir est péché. C'est ce que les catholiques ont enseigné, c'est ce que certains protestants ont enseigné. Ils ont enseigné que c'est un péché de jouir du plaisir avec votre femme. Alors que la Bible vous dit clairement qu'un mari et une femme devraient profiter du plaisir ensemble dans la chambre. C'est ce que la Bible enseigne, mais les puritains pensaient que les alliances étaient païennes. Les alliances de mariage sont malfaisantes et païennes. Ils ont dit que les instruments de musique dans l'église sont païens et pécheurs. Les puritains ne permettaient pas si vous allez à une église puritaine, vous vous assirez sur un banc en bois. Ils penseraient que ceci est mauvais, parce que c'est un travail d'art. Ils disent juste, aucun travail d'art. S'asseoir sur un banc en bois pendant cinq heures. Et écouter un sermon calviniste ennuyeux. Qui va en profondeur, dure longtemps, et ne mène à rien. Se mettre à genoux pour prier est païen, porter une alliance est païen. Les instruments de musique dans l'église sont païens, Noël est païen. Vous ne devriez pas faire de cadeaux, parce que donner des cadeaux est païen. Ce n'est pas mon modèle spirituel. Je n'essaie pas d'être un puritain, d'accord. Je ne crois même pas que les puritains adoraient en esprit et en vérité. Parce que je pense que le calvinisme est une fausse doctrine, et évidemment ce n'est pas l'évangile. Ils avaient beaucoup de trucs bizarres. Ils ne voulaient même pas traduire aucun nom hébreu. Ils voulaient tous les traduire en anglais. Au lieu d'appeler Adam, Adam, ils voulaient l'appeler l'homme. Ils ont nommé leurs enfants en fonction de ce que les noms hébreux signifiaient. Ils nommaient leurs enfants, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, c'est l'heure de rentrer manger. Ils ont nommé leurs enfants avec des choses comme, renier le péché, le Seigneur est proche. Tempérance, longanimité. Longanimité viens ici. Et ils traduisaient ces noms en anglais. Donc ils avaient beaucoup de croyances étranges. Je ne tire pas mes croyances des puritains, je tire mes croyances de la parole de Dieu. Et je ne vois rien dans les Écritures condamnant la célébration de la naissance du Christ et que ce soit païen. Je ne vois rien dans les Écritures condamnant le sapin de Noël. Je dois me dépêcher de passer ceci en revue. Les gens diront aussi ceci. Ils diront que donner des cadeaux est païen. Eh bien. Nous avons une mention positive dans la Bible de donner des cadeaux dans Néhémie 8. Et aussi dans Esther 9, où la Bible parle du peuple de Dieu échangeant des cadeaux. Pour célébrer les miséricordes du Seigneur et les choses qu'il avait faites pour eux. Je ne crois pas que donner des cadeaux soit mauvais. Christ nous a donné le don de la vie éternelle, et ceci est symbolisé par le don des cadeaux. Et combien de fois l'utilisons-nous comme illustration pour gagner des âmes Et aimez-vous recevoir des cadeaux Un cadeau est gratuit, et tout le reste. C'est bien que les gens reçoivent des cadeaux, parce que cela les aide à comprendre l'Évangile. Mais une autre objection que les gens soulèveront, et je dois me dépêcher. Mais ils diront, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et ils agissent comme si c'était une révélation. Saviez-vous que Jésus n'était même pas né le 25 décembre? Oh wa! Wow. Tu viens de me scotcher. Est-ce que quelqu'un ici pense réellement que Jésus est né le 25 décembre? Est-ce que quelqu'un pense même que nous utilisons le même calendrier qui était utilisé à l'époque? Je veux dire que le calendrier a changé plusieurs fois depuis la naissance du Christ. Même le calendrier a subi un changement majeur. J'ai oublié si c'était il y a un ou deux cents ans. Il y a un changement majeur dans le calendrier, où tout le monde a eu un nouveau jour d'anniversaire, en Amérique. Parce qu'ils ont changé le calendrier. Donc je ne pense pas que quiconque pense vraiment qu'il est né le 25 décembre. Et quand les gens me disent « Jésus n'est pas né le 25 décembre », savez-vous ce que je dis toujours Je dis toujours. Il y a une chance sur 365 qu'il le soit. Voyez-vous ce que je veux dire. Il aurait pu naître le 25 décembre autant que tous les autres jours. Et beaucoup de fois, ils vont dire « Eh bien non. Vous pouvez prouver à partir de la Bible qu'il n'est pas né là. C'est ce qu'ils diront. Je ne sais pas quand il est né, mais ce n'était pas le 25 décembre, je vous le dis. Allez à Luc, chapitre 1. Et je vais vous montrer d'où il tire ça. Je vous montre leurs arguments. Vous êtes juge Vous pouvez partir et dire, « Ouah !» Jérémie 10 condamne les arbres de Noël. Et Luc 1 enseigne que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Avant d'aller à une conclusion, je ne fais que vous montrer les faits ici. Lisez Luc 1, 5. La Bible dit. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang Et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Donc ce qu'ils vont dire, c'est que si nous pouvons déterminer quand Jean-Baptiste est né, nous pouvons déterminer quand Jésus est né. Parce qu'ils avaient environ six mois d'intervalle. Donc si nous pouvons déterminer quand l'un est né, cela nous aidera à savoir quand l'autre est né. Maintenant, il y a tellement de raccourcis logiques qu'ils prennent pour identifier la naissance. Parce que tout d'abord, le premier enseignement biblique hors de la Bible qu'ils doivent utiliser pour soutenir leur point de vue de quand il est né, est dans le verset 5 qui dit que Zacharie était du rang d'Abia. Voici ce qu'ils diront, les sources juives peuvent nous dire quand était ce rang d'Abia. Mais rien dans la Bible ne le peut. Maintenant, nous devons sortir de la Bible et faire confiance à certains juifs incrédules. Des juifs rejetant le Christ pour nous dire quand cela est. Et voilà l'essentiel, les juifs qui rejettent le Christ nous diront deux dates différentes. Eh bien. Ça aurait pu être au printemps, ou ça aurait pu être en automne. Il y en a toujours deux, quand vous examinez ça. Ça donne deux dates pour le Rendabia. Tout d'abord, c'est à deux moments différents. Que ça aurait pu avoir lieu. Et en second lieu, vous faites confiance aux juifs rejetant Christ pour basiquement. Vous donnez votre doctrine biblique sur le Nouveau Testament. C'est le premier raccourci que vous devez faire. Mais ensuite, deuxièmement, même si vous le savez, même si vous pouvez. Obtenir que la synagogue de Satan vous aide à comprendre quand était le rang regardez le verset 23. Il est dit, et il arriva que dès que les jours de son ministère furent accomplis, car il était du rang d'accord. Il partit pour sa propre maison. Et après ces jours, sa femme Élisabeth conçut, et se cacha durant cinq mois. Est-ce que cela dit combien de temps après ces jours est-il dit que le jour où il est rentré, elle est tombée enceinte le même jour. Il est juste dit, après ces jours, elle a conçu. Donc tout d'abord, vous devez faire confiance à une source hors de la Bible pour vous dire quand le d'Abia était. Ensuite, vous devez juste croire. Nous savons évidemment que quand il a franchi la porte, c'était juste fini, et elle a immédiatement été enceinte. Non, il est juste dit qu'après ces jours, elle a conçu. Il n'est pas dit que c'est arrivé ce jour-là, ou cette semaine, ou ce mois-là. D'accord. Il est dit, après ces jours, sa femme Élisabeth a conçu. Et ensuite, non seulement cela. Mais même de souligner que Jésus et Jean-Baptiste avaient exactement six mois de différence n'est pas précis. À peu près. Mais pas exactement. Donc juste pour vous montrer que vous ne pouvez pas vraiment souligner cela. L'autre chose est. Allez à Genèse, chapitre 10. Genèse, chapitre 10. L'autre chose que les gens diront à propos de Noël, ils diront. Voici d'où vient vraiment le 25 décembre. Car ils diront, nous pouvons prouver que ce n'était pas la naissance du Christ. En utilisant la méthode bancale que je vous ai juste montrée dans Luc 1. Mais ils diront, le 25 décembre est en fait l'anniversaire de Nimrod. C'est ce qu'ils enseignent. Voici ce qu'ils enseignent. Ils disent, Nimrod était le gars qui essentiellement. La tour de Babel était toute son idée. Et il était fondamentalement le cerveau derrière la tour de Babel. Et il a renseigné aux gens un culte païen. Et il avait une femme nommée Semiramis. Et sa femme était en fait sa mère avec qui il s'est marié incestueusement. Et ils ont produit un enfant appelé Tammuz. Et Tammuz était censé être la réincarnation de Nimrod. Il est né le 25 décembre. Tout le monde l'adorait. Voici l'essentiel à ce sujet. Et voici ce qu'ils vont dire, voilà la preuve. La preuve est que Nimrod est mentionné dans la Bible. Lisons tout ce que la Bible dit à propos de Nimrod. On va tout lire. Il n'y a que quatre versets, alors ne vous inquiétez pas. Genèse 10, 8 dit ceci, et que j'engendra Nimrod. Il fut le premier à être un puissant homme sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Vous pouvez voir quel homme méchant, païen et pécheur il était. Qu'est-ce que cela dit à propos de Nimrod? Qu'il était mauvais. Ou qu'il était le cerveau derrière la tour de Babel. Ou qu'il était adoré comme un dieu. Ou qu'il a épousé sa propre mère. Ou qu'il a produit un enfant nommé Tammuz. Ou même qu'il avait une femme nommée Semiramis. Ou que quelqu'un l'adorait. On dirait que ce que l'on disait de lui était que Nimrod était un puissant chasseur devant le Seigneur. Et qui est le Seigneur tout en majuscule ici Jéhovah. Que disaient les gens à propos de Nimrod il est Dieu. Il est le Dieu-Soleil. Il est réincarné. Il a épousé sa propre mère. Non, ils ont dit qu'il était un puissant chasseur devant Jéhovah. Donc d'où vient ce truc Continuons à lire. Il est dit, et que changeant nimrod Il fut le premier à être un puissant homme sur la terre. Est-il mauvais d'être puissant Est-ce mauvais d'être un chasseur puissant Tu vas avoir des problèmes, Danny. Tu fais tellement de chasse, tu suis les traces de Nimrod. Tu es un païen. Il est dit ensuite au verset 10. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Erech, et Akkad et Kalnée, dans le pays de Chinéar. De ce pays sortit Assur, et il bâtit Ninive, et la citerait aux bottes, et Kala. Juste en prenant ça au pied de la lettre. Il semble que Nimrod était un homme puissant dans la terre après la tour de Babel. Parce que quand la tour de Babel a été construite, c'est là où tout le monde était. Ils étaient tous dans cette même ville. Il n'avait pas été dispersé. Au moment où Nimrod est sur la scène et Nimrod est en sorte un roi. Il règne sur, quoi Quatre villes différentes. Babel, Eresh, Akkad, et Kalné. Il règne sur plusieurs villes. Donc vous pourriez dire, eh bien. Mais s'il est le roi des alentours de Babel, la tour de Babel devait être son idée. Et vous savez, il a épousé sa mère, ok. Est-ce ce qui est dit dans la Bible Je ne dis pas que Nimrod était un bon gars. Je ne dis pas que nous allons le voir au paradis. Bien qu'il n'y ait vraiment rien dans la Bible qui prouve qu'il ne va pas y être. Je ne vais vraiment pas jeter cet arbre de Noël Antichrist. J'espère qu'il est là-haut. Nous ne savons pas savons-nous si Nimrod était sauvé ou pas sauvé. C'est un puissant chasseur devant Jéhovah. Ça ne me semble pas vraiment si mauvais. Peut-être qu'il était mauvais, peut-être qu'il était bon, mais vous ne pouvez pas le prouver à partir de la Bible. C'est ce que j'essaie de dire. Vous ne pouvez même pas le connecter avec Miramis et Tamuz, ou quoi que ce soit. La seule autre mention de Nimrod est dans un chronique 1, 10. Vous n'avez pas à y aller. Il est dit. Et que changera Nimrod, il commença à être puissant sur la terre. Donc ce truc ne vient pas de la Bible D'où ça vient Je vais vous dire exactement d'où ça vient. De fables juives. Ça vient du Talmud. Ça vient de Flavius Joseph. Un juif incrédule, rejetant le Christ. Donc fondamentalement. Tout ce discours sur Nimrod, Semiramis et Tamuz vient des histoires juives en dehors de la Bible. Des traditions juives par ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Et la Bible ne nous dit jamais d'éviter Noël, mais elle nous dit d'éviter les fables juives. Mais éviter les fables juives. Mais écoutez, la Bible dit-elle d'éviter Noël. Donc c'est drôle comment les gens vont nous attaquer pour célébrer Noël. Célébrer la naissance de Jésus-Christ, celui que les Juifs rejettent, le nom qu'ils blasphèment. Nous exaltons ce nom, nous élevons ce nom, nous exaltons la naissance du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis ils vont se tourner vers les ennemis de l'Évangile, et c'est comment la Bible les appelle dans Romains 11. Il est dit, ils sont ennemis à cause de l'Évangile. Mais ils sont aimés à cause des pères. De toute évidence, nous aimons les Juifs. Nous voulons les sauver. Nous les aimons. Nous voulons qu'ils comprennent l'Évangile et qu'ils soient sauvés. Nous voulons leur prêcher l'Évangile, mais ils sont les ennemis de l'Évangile. Pourquoi donc devrions-nous aller vers l'ennemi et prendre toutes leurs fables juives que Jésus et les apôtres nous ont spécifiquement dit d'éviter d'en rester loin, et ils vont embrasser les traditions juives. Les traditions du judaïsme qui a rejeté le Christ et rejeté Noël. Vous passez un moucheron et avalez un chameau. Donc ils vont vers les fables juives. Écoutez ça. Parce que je veux juste clôturer le sermon avec ceci. Qui est derrière le mouvement des chrétiens qui attaquent Noël. D'où cela vient-il Comme je l'ai dit, quand j'étais enfant, vous n'en entendiez pas parler. Quand j'étais adolescent, vous n'en entendiez pas parler. Quand j'ai commencé cette église, vous n'en entendiez même pas parler. Mais au cours des dernières années, c'est un très gros mouvement. Qui est derrière ça Recherchez juste Noël et païen sur Google. ou Nimrod et Noël. J'ai remarqué que, fondamentalement, les gens qui poussent ceci sont des sionistes et des juifs. Tout d'abord, je suis allé sur un site web, sur la première page des résultats de Google pour « Noël et païen ». Et il y avait ce gros article sur les raisons pour lesquelles Noël est mauvais. Ça disait cela. Noël célèbre la naissance du Dieu chrétien venu sauver l'humanité de la malédiction de la Torah. C'est une déclaration de 24 heures que le judaïsme n'est plus valide. Et ce site web était un site web pro-judaïsme, vous donnant toutes ces informations sur Nimrod. Et vous donnant tout contre Noël, que c'est entièrement païen et tout ça. Et vous feriez mieux de savoir que c'est une déclaration de 24 heures que le judaïsme n'est plus valide. Je vais fêter ça tous les jours de l'année. C'est une fausse religion. Si vous n'avez pas le fils, vous n'avez pas le père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Qui est un menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Il est antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Vous n'allez pas aller à un antichrist qui nie le Père et le Fils. Et me ramener cette information, et vous attendre à ce que je la reçoive. Voilà d'où cette information semble provenir. C'était un site web juif attaquant Noël. Puis il y avait un site web chrétien. Sur la première page des résultats de Google attaquant Noël, mais à la fin de l'article, il est dit. Depuis environ 1994, notre famille a abandonné Noël et a célébré le festival juif de Hanouka. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de chrétiens qui célèbrent maintenant Hanouka. C'est un grand mouvement. C'est le même mouvement qui veut appeler Jésus, Yeshua. Même si le Nouveau Testament est écrit en grec, pas en hébreu. Et en grec, il s'appelle Esous. Comme Yesus, comme Jésus, d'accord. C'est le même groupe qui veut parler de Yahweh et Yeshua. Et ils essaient de nous ramener à la loi. Sous la Torah et au christianisme observateur de la Torah. Et ils essaient de nous mettre sous la servitude de la loi. Allez à Galate 4. C'est le dernier endroit où nous allons aller. Mais je veux juste vous faire savoir que. Si vous examinez les gens qui propagent vraiment ces fables juives de Nimrod, de Semiramis et de Tammuz. C'est le plus sioniste du christianisme. Par exemple, Chick Publication. Qui est une organisation sioniste dispensationaliste. Qui prêche le dispensationalisme, qui prêche le sionisme. Et bien sûr ils ont des bandes dessinées et des pamphlets sur ce genre de choses. Et ils vendent tous les livres à propos de ce genre de choses, que c'est païen. Ce que je veux dire, c'est que le judaïsme veut remplacer, écoutez-vous, le judaïsme veut remplacer nos traditions chrétiennes américaines par le judéo-christianisme et par le judaïsme. Maintenant, Hanouka n'est même pas une fête que Dieu a présentée dans l'Ancien Testament. Hanouka est quelque chose qui vient des Apocryphes, quelque chose qui vient du livre des Maccabées. Ces choses qui ne sont pas dans notre Bible en tant que chrétiens. Ce sont des choses qui viennent des traditions juives ou des apocryphes. Maintenant, la Bible établit les fêtes juives. Pas les fêtes juives, excusez-moi. La Bible établit les jours de fête pour les enfants d'Israël dans le livre du Lévitique. Mais la Bible enseigne aussi que nous ne devrions pas observer les jours dans le Nouveau Testament. Maintenant, la plupart des gens vont célébrer quelque chose. C'est dans notre nature en tant qu'êtres humains, nous aimons avoir des fêtes. Nous aimons avoir des vacances. Nous aimons marquer la fin de l'année et le début d'une nouvelle année. Nous aimons avoir ces ponctuations de se réunir avec la famille. Des moments de réflexion spirituelle pour lire l'histoire de Noël. Pour mettre un peu plus l'accent sur les choses de Dieu à Noël ou à Pâques. Et donc ceux qui rejettent Noël aujourd'hui le rejettent pour Hanouka. Ils le rejettent pour les fêtes juives. Ils disent, je ne fais pas Noël et Pâques. Mais je vais célébrer la fête des tabernacles. Je vais fêter pour im. Je vais célébrer Hanoukka. Je vais célébrer la Pâque. Ce sont des choses dont le livre de Galate nous avertit. Que les judaïsants ou ceux qui veulent nous ramener sous l'ancienne alliance vont essayer d'amener. Dans Galates 4, 4, la Bible dit. Mais lorsque la plénitude du temps est venue, Dieu envoya son fils fait d'une femme, fait sous la loi. Pour acheter ce qui était sous la loi, afin que vous puissiez recevoir l'adoption de fils. Au verset 3, il est dit, de même nous, lorsque nous étions enfants. Nous étions asservis aux éléments du monde Donc ça parle d'être sous la servitude. Mais ensuite il est dit au verset 9, mais maintenant. Que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu. Comment vous tournez-vous de nouveau vers les faibles et misérables éléments. Auxquels vous désirez être asservis de nouveau. Donc il est dit, écoutez, vous étiez dans la servitude avant que Christ ne vienne. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait malédiction pour nous. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi voulez-vous être ramenés sous la loi Et il est dit au verset 10 sur cette lancée. À la fin du verset 9, il est dit, vous désirez être asservis de nouveau. Verset 10. Vous observez les jours, les mois, et les saisons, et les années. Je crains pour vous, de peur que je n'ai concédé du travail sur vous en vain. Il a peur du fait qu'ils observent. Ces jours, mois, temps et années qui les ramèneront sous la servitude de la loi. C'est ce que la servitude était selon les versets 3 et 4. La servitude était d'être sous la loi. Si vous allez au chapitre 5, il est dit au verset 1. Tenez-vous donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres. Et ne soyez pas de nouveau empêtrés sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous sera d'aucun profit car je l'atteste de nouveau à tout homme qui est circoncis, qu'il est redevable d'accomplir toute la loi. Maintenant, écoutez. Ces choses de l'Ancien Testament qui ont été supprimées dans le Nouveau Testament, qui sont spécifiquement énoncées dans Colossiens 2 et Hébreu 9, ainsi que dans Galate. Les jours du sabbat. Les jours saints. Les nouvelles lunes. Les viandes et les boissons. Les lavages divers et les ordonnances charnelles. La circoncision. Ce sont des choses qui sont éliminées dans le Nouveau Testament. Dieu nous dit de ne pas observer ces choses. D'accord. Maintenant. Aujourd'hui, nous avons un mouvement chrétien. Qui veut que nous parlions hébreu. Et Dieu ne nous a pas donné le Nouveau Testament en hébreu. Ils veulent que nous circoncisions nos enfants. Même si le Nouveau Testament ne nous enseigne pas la circoncision, nous dit spécifiquement. Que d'être circoncis, c'est promouvoir le reste de la loi de l'Ancien Testament, et par conséquent nous ne devrions pas le faire. Et cela étant dit, je suis circoncis parce que je suis né dans une génération où les chrétiens sont tous circoncis parce qu'ils ont achoppé là-dessus sur cette infiltration des coutumes juives dans le christianisme. La Bible enseigne que nous n'avons pas à être circoncis d'observer le sabbat, de parler hébreu, d'appeler Dieu par des noms hébreux, d'observer Hanouka. Quelque chose qui n'est jamais mentionné dans la Bible. Mais aujourd'hui, il y a une attaque contre notre culture, aujourd'hui. Contre le simple fait d'être chrétien. Et ils veulent faire de nous une culture hébraïque de racines juive. Je suis contre. Je suis un gentil. Je suis né gentil, je vais mourir gentil. C'est le Nouveau Testament où il n'y a ni juif ni gentil. Je n'ai pas à parler hébreu. Je n'ai pas à être. Je suis déjà circoncis, trop tard. Je ne vais pas célébrer Hanoukka. Avec un groupe de juifs rejetant le Christ, des incrédules. Et ne m'appelez pas antisémite, ou que je déteste les juifs. Vous êtes un menteur. Vous êtes un faux accusateur. J'aime les juifs, c'est pourquoi j'ai donné l'évangile à beaucoup de juifs. Je vais frapper aux portes. Surtout quand je vais à pis Souvent, je rencontre des juifs à pis Parce que c'est une zone très riche. Il y a beaucoup de juifs qui vivent là-bas. Et je leur donne l'évangile. Avec autant de zèle que je le donnerai à un musulman, un hindou, ou n'importe qui d'autre. Je ne dis pas, tu es un juif. Oublie ça, mec. Va en enfer. Non, je vois quelqu'un qui est juif et je lui donne l'évangile. Il y a environ un an, j'ai plaidé avec une dame juive. Ce qui est rare. Elle m'a vraiment laissé aller à travers tout le plan du salut avec elle, ce qui est rare. Parce que les juifs sont très peu réceptifs à l'évangile. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec leurs ancêtres qui disaient. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants, je ne sais pas. Mais vous leur donnez l'évangile. Et je plaide avec elles pour qu'elle soit sauvée, je les suppliais d'être sauvées. je l'aimais, je voulais qu'elle soit sauvée. D'accord. Ne me dites pas que je n'aime pas les juifs. Mais j'aime aussi les catholiques. J'aime aussi les musulmans. J'aime aussi les mormons. J'aime aussi les hindous, mais cela ne veut pas dire que je vais adorer leur jour saint. Cela ne signifie pas que je vais me joindre à eux. Et adorer avec des gens qui rejettent Jésus-Christ. Et avoir un jour sacré en même temps que Noël. Pour être un substitut de Noël. Je ne veux pas parler de la révolte juive des Maccabées. Je ne veux pas parler de comment les Juifs ont été sauvés de ces envahisseurs ennemis au temps des Maccabées. Non, je veux parler de Jésus. Si je vais célébrer quelque chose en décembre. Ça ne va pas être un tas de fêtes juives et de fables juives et d'écritures apocryphes. Je voudrais célébrer la naissance de Jésus-Christ. Rien ne pourrait être plus sain que de manger un bon repas. Donner des cadeaux à quelqu'un que vous aimez, boire une tasse de chocolat chaud. Chanter des hymnes et des chants de louange à Jésus en anglais. La langue dans laquelle nous sommes nés. Je ne crois pas que ce soit païen. Je ne crois pas que ce soit impie. Pouvez-vous trouver quelque chose de mal à propos de Noël dans le passé Oui. Vous pouvez trouver quelque chose de mal à propos de Noël en ce moment. Ce monde entier est corrompu par le péché. Nous ne devrions pas participer à ces mauvais aspects. Nous ne devrions pas embrasser les femmes des autres sous un gui. Ce n'est pas bien. Nous ne devrions pas boire. Du lait de poule alcoolisé. Ce n'est pas bien. Nous ne devrions pas. Eux, eux, Buvez du lait de poule sans alcool. Nous ne devrions pas enseigner nos enfants sur le Père Noël, ce qui est un mensonge nous ne devrions pas être pris dans le matérialisme. Nous avons la liberté en tant que chrétiens. Si nous voulons profiter de notre temps en famille et célébrer la naissance du Christ, nous sommes les bienvenus. Mais écoutez, ça dépend de vous. Célébrez-le, ou ne le célébrez pas, mais donnez à Dieu la gloire de toute façon. Et ne jugez pas et ne haïssez pas ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a eu des gens dans notre église qui m'ont dit, je ne crois pas à Noël, je n'observe pas Noël. Je pense que Noël est païen. Savez-vous ce que j'ai dit C'est bien. Dans mon église, des gens ont dit « je suis végétarien ». C'est très bien. C'est ok. Les gens peuvent avoir des avis différents. Les gens peuvent vivre leur vie comme ils veulent la vivre. Vous n'êtes pas obligé de manger de la viande si vous ne le voulez pas. Si vous voulez être végétalien, allez-y. Si vous voulez sauter Noël, allez-y, mais je pense que vous êtes dans le péché si vous célébrez ces fêtes juives. Parce que Paul a dit de ne pas les observer. Et je pense que c'est mal. Je ne vous déteste pas si vous le faites. Peu importe, c'est votre choix. Je ne suis pas la police spirituelle de quelle fête vous célébrez. Je pense que c'est un péché. Je crois personnellement que c'est mal de circoncire vos enfants. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit quelque chose de méchant, d'horrible. Mon premier fils est circoncis parce que c'est ce que je croyais à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai été élevé. C'est ainsi qu'on m'a renseigné, mais savez-vous ce que dit la Bible ni circoncision, ni incirconcision ne servent à rien. Qu'est-ce que la Bible enseigne Ça ne compte pas si vous êtes circoncis. Je pense qu'il serait préférable de ne pas être circoncis juste pour ne pas laisser le judaïsme s'insinuer. C'est mon opinion. C'est ce que je crois. Je ne circoncirai jamais aucun futur fils que j'aurai. Je me fiche que je sois circoncis, cela n'a pas d'importance. Mais je ne vais pas le perpétuer. Je pense que nous devrions rester loin des fêtes juives et du mouvement des racines hébraïques. C'est un mouvement impie qui blasphème le nom de Jésus. Et essaie de nous amener à l'appeler autrement. Je n'y crois pas. Inclinons nos têtes et ayons un mot de prière. Frère Gary, conduisez-nous dans la prière.